Je donne ma voix pour l'océan. I gave my voice for the ocean. Non, più il n'aura plus possible de rester impassible. Il n'y a aucune raison pour que les animaux soient nos otages dans cette situation. Euh, le problème vient de nous, c'est à nous d'y travailler. Je protège les océans parce que je crois que une partie importante du futur de l'humanité est dans les océans je donne ma voix pour La consommation de plastique est inévitable, mais de plus en plus, j'essaie de réduire cette consommation. Je travaille essentiellement avec des enfants e sobretudo naquilo que é chamar a atenção para o que é que elas podem fazer para mudar o planeta e para mudarem o futuro. Today we have the possibility to make the difference at the highest European level. I give my voice for the ocean. I gave my voice for the ocean. Ma pour I gave my voice for the ocean. Together, let's protect the ocean, take part in the consultation and make your voice heard. What are you waiting for? Every voice counts.